Ah ouais, tu sais, des fois j'y repense à l'époque, quand il faisait des vidéos sur Eurotrack. Ah ouais, je trop bien, enfin, avoir une coulou. Euh, c'était la bonne époque, c'était trop cool. Ben, j'aurais rouillé, oui, c'était super cool et tout. Est-ce que tu pourrais pouvoir faire un jour des vidéos sur Eurotruck, comme à l'ancienne Ah, ce serait énorme. Attention, j'ai vu que c'est fort, je là, quelques galères, il s'est fait hack. Eh bien salut toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien et non vous ne rêvez pas, je suis de retour après 3 semaines sans vidéo sur Eurotruck Simulator 2. Alors pourquoi Eh bien je vais vous expliquer les amis, on aura l'occasion d'en parler durant ce trajet mais sachez vraiment que je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, on est sur Grand Utopia. on est sur une bêta exclusive je suis très content de pouvoir vous faire cette vidéo Encore une fois, big up à my godness Et les amis, vraiment, restez jusqu'à la fin de cette vidéo Et profitez-en puisque déjà, la qualité est optimale Voilà, je vous le dis, la qualité est aux petits oignons Et puis en plus de ça, je vais un petit peu vous raconter euh, Mes anecdotes, mes histoires Durant qu'on va rouler Donc ça va être un petit peu comme à l'ancienne, finalement, cette vidéo Et j'espère vraiment que vous allez kiffer Alors, on est avec un daf, Mais surtout, on recommence à zéro, et ce n'est pas de ma faute là Je peux même pas faire genre que euh, Oui euh, je me suis lassé du jeu donc je recommence à zéro Non non non c'est juste que j'ai pas le choix Pour ceux qui savent j'ai eu des mésaventures avec mon PC Donc on va en parler Mais du coup on recommence à zéro dans un nouvel endroit Et ça c'est cool, puisque pour vous expliquer un petit peu euh, Alors L7C Fox a déjà fait euh, à peu près ce trajet Je vous invite à aller regarder sa dernière vidéo l 7 Fox on va en parler, lui aussi a eu des mésaventures Puisqu'on attire les sorcières tous les deux euh, Mais à savoir que il y a eu des nouveautés Sur Grand Utopia et que euh, pas tout le monde n'a encore accès à cette version, si je dis pas de bêtises. Euh, là, je suis à Clérande, c'est là que je commence eh bien, cette toute nouvelle carrière. J'ai fait le, le tutoriel, vous savez, donc ce petit trajet-là. Euh, D'ailleurs, il y a une petite cinématique ici, donc on va aller la prendre directement pour commencer la vidéo. On a un nouveau village, si je dis pas de bêtises, c'est Sulikov. Sulikov qui est nouveau, New York qui est nouveau, ou en tout cas qui a été retravaillé. On a ici une intersection du Turfu. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Une intersection ici du turfu entre la 2 et la 1. Donc euh, un jour il faudra qu'on la fasse. Bref, plein de petites nouveautés. Donc on va aller livrer à Chirac. Euh, un petit trajet de 26 minutes au total, mais vous inquiétez pas, ça va aller très très vite. Et donc du coup on va découvrir euh, Sulikov. Ça fait très longtemps pour moi, les amis, que je n'ai pas touché à Grand Utopia et surtout que je n'ai pas touché à un camion. Donc ça va être assez cocasse. Euh, mon traquière n'est pas du tout branché, donc on va devoir faire à l'ancienne. Euh, on met le contact. Normalement ça j'ai bien réglé. Ok parfait les lumières ah les lumières je n'ai pas attribué de touche mais pour le reste normalement on devrait être euh, pas trop mal donc on va commencer qu'est-ce qu'on livre d'ailleurs qu'est-ce qu'on livre des emballages en plastique très bien moi vous savez je, je recommence à zéro je ne suis qu'un qu employé je ne sais pas ce que je livre et je me pose pas trop de questions ok oh ça ça fait plaisir le volant qui a été réglé, euh, qui a été réglé tel quel euh, la sortie c'est par là bas donc on risque euh, de bien s'amuser les amis et je suis vraiment très content la qualité vraiment est optimale La qualité est optimale je recommence sur de bonnes bases pour ceux qui ont suivi les aventures j'ai changé de, de, de PC et c'est absolument terrible Donc euh, un petit peu pour euh, vous expliquer d'abord par rapport à LCT Fox j'ai une excellente nouvelle Au moment où je tourne cette vidéo nous sommes le 23 novembre et vous verrez cette vidéo le 23 novembre en tout cas elle sera sortie le 23 novembre également puisque je ferai tout pour vous, messieurs-dames. <rire> Donc, attendez, on va, on va aller euh, checker la, la cinématique. Ouais, j'ai plus l'habitude du tout. Ok, on voit pas grand-chose. J'ai plus l'habitude, mais c'est ça ce qui est stylé, c'est que vraiment, je redécouvre le jeu, je vais reprendre en main ce bordel. Mais du coup, LCC Fox a déjà pu, euh, évidemment, jouer, faire une vidéo sur cette euh, mise à jour, mais entre-temps, moi, je ne pouvais plus faire de Euro Truck euh, tout court, parce que j'ai des problèmes de PC. Bon, LCC Fox, il s'est fait hack sa chaîne, bonne nouvelle, il a tout récupéré, ses vidéos sont là. Donc ça, ça fait plaisir. Alors... Vous voulez rigoler ou pas Vous voulez rigoler ou pas Mon camion il freine pas. Alors attendez, mon camion ne freine pas. Alors, ça va être assez rigolo ça. Ça va être assez rigolo. On va se faire la cinématique et on va régler juste parce que mon camion ne freine pas. Donc on va devoir prendre le frein à main. What Trop bizarre, messieurs dames. Trop bizarre. Eh, on va trop rigoler. Vous allez voir, on va trop rigoler. Alors attendez. Hop, tac. Arrête-toi. Je coupe le moteur et on regarde la magnifique cinématique. Clairande, Clairland, Pardon Donc voilà euh, LCC Fox a récupéré sa chaîne Les amis ça fait plaisir Motivez le à fond Boostez le à fond Pour le retrouver sur, sur Youtube Il a besoin de force Je vous le dis Donc euh, donc voilà Moi pour ma part Justement il n'y a pas de vidéo Depuis 3 semaines sur Euro Truck. Pareil les gars Je compte sur vous évidemment Pour lâcher un maximum De pouces bleus Franchement je vous dis 150 pouces bleus Sur cette vidéo et j'enchaîne les vidéos Eurotruck Jour 2, jour 3, jour 4 Vous voyez ce que je veux dire Vous me mettez 150 pouces bleus Et je sais que vous pouvez le faire J'abuse pas Franchement Je le dis parce que je vous connais Je connais la communauté Eurotruck ici hein. Donc si vous mettez 150 pouces bleus les gars Si vous... Prouvez que vous êtes toujours à fond, que vous avez grave envie de nouveau de Euro Truck, bah les gars, on enchaîne jour 2, jour 3, jour 4 sur ce sur ce nouveau profil Grand Utopia. Et euh, ça va être que du bonheur pareil sur MyGotopia, puisque du coup on a pas mal de choses à, à découvrir, euh, la donne de MyGotopia. Donc vraiment je compte sur vous, je sais que vous pouvez le faire, c'est vous qui voyez. Euh, et donc vraiment voilà, euh, problème PC, pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, forcément euh, j'ai dû changer de PC, j'ai perdu pas mal de données, donc voilà, j'ai dû euh, réinstaller tout ça et Grand Utopia, du coup euh, rien n'a été, euh, été sauvegardé. C'était sympa cette cinématique. Par contre, très bizarre que je n'ai pas de euh, frein. Hein, c'est très bizarre. Euh, ah oui, non, mais d'accord. Monsieur fait, monsieur fait ses emplettes. Euh, L'axe de freinage. Mais non, pas du tout. Attendez, je me suis trompé. Accélération. Voilà. Ah, ça marchera mieux. Ça marchera mieux si les, les trucs sont bien attribués, forcément. Hop, c'est parti. Alors, s'ajoute à ça j'ai eu pas mal de démotivation quand même quant à Eurotruck. Forcément, je vous joue la carte, la carte de l'ancien finalement, mais c'est ça en fait. Entre le PC qui me lâche, entre les vidéos finalement qui n'intéressent plus spécialement quand je fais du Eurotruck, et puis euh, le fait est que j'en avais un petit peu marre forcément de, de ne faire que ça Et je me suis récemment épanoui Voilà je vous le dis je me suis récemment épanoui avec les streams sur Twitch euh, Justement un gros big up à, à tous ceux qui me suivent sur, sur Twitch Et justement mes vidéos euh, best of qui sortent sur la chaîne Un grand merci à vous qui, qui regardez ça Et encore une fois ceux qui ne regardent pas je, je vous en veux pas du tout Je vous en veux pas du tout euh, je comprends totalement que certains préfèrent d'autres types de contenu Mais voyez vous ça c'est que je m'épanouis de ouf moi euh, sur Youtube c'est ça qui me fait le plus plaisir C'est faire du montage quoi C'est vous proposer du montage, des cuts et des zooms Et euh, faire euh, divertir, voilà faire rire Et pas juste conduire un camion et raconter ma life Mais manifestement c'est ce qui plaît le plus Et franchement bah, c'est cool de pouvoir euh, retourner un petit peu euh, là dessus aussi Donc euh, c'est pour ça euh, euh, Ça plus ça combiné ça fait qu'il n'y a pas eu de vidéo Eurotruck Pendant 3 petites semaines euh, Sachant que bon les semaines d'avant Eurotruck m'avait un peu gavé Mais voilà mon ordi m'a un petit peu facilité la tâche <rire> Mais du coup, on recommence à zéro avec un PC vraiment tout frais, tout neuf. Vous le voyez à la qualité, vous le voyez à la fluidité, monsieur, dame. Donc, euh, on est vraiment, euh, on est vraiment au top. Et du coup, forcément, ça me remotive euh, de ouf. D'autant plus que cette Fox c est de retour. Bref. Le game est rétabli et euh, j'espère que vous allez vraiment kiffer et suivre à fond. C'est pour ça, les 150 likes, je compte sur vous, messieurs-dames. Je compte sur vous, attention. Euh, voilà, pareil, le convoi abonné, euh, le dernier convoi abonné qu'il y a eu, c'était il y a donc un mois déjà maintenant, le temps passe vite. Donc pareil, je me suis, euh, je me suis bien amusé, mais c'est vrai que c'était euh, un petit moment qui me faisait saturer. Eurotruck, euh, je vais pas vous mentir, mais je me suis vraiment euh, éclaté, c'était super sympa. Euh, petite parenthèse, petit clin d'œil à Margot, Margot qui du coup... Euh, en ce moment joue beaucoup à Euro Eurotruck Elle a son volant, elle est, elle est devenue passionnée par le jeu Finalement et ça fait plaisir On a réussi à la convertir finalement à Euro Truck Et je sais que beaucoup d'entre vous Je vous ai converti à Eurotruck Et ça c'est incroyable euh, marco je lui avais offert du coup un cadeau Puisque du coup elle est sub à la chaîne depuis très longtemps Et elle n'avait rien Je lui ai offert du coup Eurotruck Ainsi que tous les DLC de euh, map Tout simplement euh, Ou alors non Euro Eurotruck elle avait déjà je ne sais plus En tout cas je lui ai offert tous les DLC de map euh, grâce à mon partenaire Eneba bien sûr Mais donc sorti de ma poche Mais sur Eneba toi même tu sais Et du coup, euh, et du coup voilà c'est la moindre des choses que j'ai pu faire Pour qu'elle puisse participer au convoi abonné Évidemment vous, vous doutez bien je ne peux pas offrir euh, Tout ça à tous les abonnés ça me ferait plaisir Mais bon si je pouvais faire ça j'aurais déjà Une villa sur la mer vous voyez ce que je veux dire Bon alors on est sur euh, la départementale 4 Une route qui ne me dit absolument rien Donc je suppute Et non pas je suis une voilà Mais je suppute que c'est une nouvelle route En tout cas ce qui est sûr c'est que nous la découvrons Nous voyons un château sur les hauteurs, une sorte de château euh, oriental, finalement. Ne, ne serait-ce pas un château oriental Alors, j'ai pas la touche pour zoomer, malheureusement. Mais on dirait un, on dirait un château oriental. Voilà, c'est un petit peu mon côté, euh, mon côté Stéphane Bern qui ressort, bien sûr. Vous l'aurez compris. Voilà, il va falloir que je reprenne la main un petit peu. Hein. Je m'en excuse. Là, on est typiquement en 2020. Je redécouvre le jeu. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais c'est cool ça, c'est cool parce que au moins, vous voyez, je sais plus. C'est plus autant mécanique qu'avant. Hein, à force de rouler, tu connais tout, tu t'amuses plus là. Je recommence à zéro, je ne sais plus comment ça marche. Donc forcément, forcément voilà. Alors, est-ce que je devrais aller à gauche ou quoi là Qu'est-ce qui se passe je, je comprends rien. Hein. C'est un rond-point et c'est un feu en même temps. What the fuck Qu'est-ce qui nous fait euh, my goodness. My goodness, il se fait des plaisirs. Je n'ai jamais vu un giratoire avec un feu. Non, c'était pas un giratoire. C'est une voie d'insertion à droite, d'accord. Pour autoriser quand même le feu vert pour ceux qui tournent à droite. Enfin, à la moindre des choses quand même. Bon, en tout cas, en tout cas voilà. Euh, les amis, ah oui, alors parlons-en, parce que vraiment, hein, je vous le dis, hein, euh, c'est pas des blagues, c'est pas des lol, mais je suis à fond sur Twitch. Pour le coup, je suis à fond sur Twitch, donc ceux qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas. Alors oui, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lives sur Call of, Vraiment et c'est pas pour rien Mais je vous divertis les gars Je vous divertis, vous me divertissez, on rigole ensemble euh, Même si vous aimez pas forcément le jeu Je sais qu'il y en a qui aiment pas forcément le jeu Et qui me suivent tous les soirs en live Et qui se régalent Et moi ça me fait plaisir, c'est plus beau des cadeaux Donc vraiment voilà, suivez-moi en live sur Twitch Le lien est en description Au pire vous tapez mcolo Et vous me trouvez directement, hein, c'est mcolo off euh, Vraiment suivez-moi sur Twitch Il faudrait que je reprenne les lives sur euh, Eurotruck Sachant que maintenant je stream avec euh, un setup double PC Donc euh, pour ceux qui n'ont pas suivi les aventures Je stream avec un setup double PC Ce qui fait que bah du coup j'ai plus aucun problème Tout simplement J'ai plus aucun problème et c'est que du bonheur Ce qui va également d'ailleurs pourquoi pas donc nous permettre De faire des bons petits lives Truck. Alors du coup est-ce qu'ils vont être sur Youtube Est-ce qu'ils vont être sur Twitch Telle est la question Le problème c'est que je n'ai pas le droit de streamer Sur les deux plateformes en même temps Que c'est joli Que c'est joli ça messieurs dames Oh là là ça me plaît beaucoup Attendez parce que là on découvre du coup Là on rentre dans le village de Sulikov Et là on découvre euh, totalement ça c'est sûr Je suis jamais allé là ça n'existait pas avant Et ça mec j'adore Alors attendez hop on essaie de prendre bien large Je finirai ma phrase tout à l'heure Vous inquiétez pas Vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt Mais bien sûr monsieur qu'on va y aller Bien sûr monsieur qu'on va y aller ça monte ça monte Là on est sur du je sais pas combien au trossons C'est terrible C'est terrible Bonjour messieurs dames mais c'est qui fait bon vivre par ici dis donc on est euh, en haut de Savoie ou quoi là Alors attendez, hop, on va essayer de ne pas faire trop de dégâts. Hein, ce serait pas mal. Ok, ça passe nickel. Hop Et on va se poser tout simplement. On va se poser tout simplement par ici. Hop Oh, le frein qui fonctionne, ça fait plaisir. Euh, les warnings, tac. Ah, c'est pas la touche que je voulais, mais c'est pas grave, ça fonctionne très bien. Allez, c'est parti pour euh, la découverte de Sulikov. Nous avons de la belle verdure. Vous voyez les arbres et tout, ils sont... Qualité maximale. Là, mon jeu, il est en qualité maximale et euh, j'ai aucun problème de fluidité. Euh, voilà, c'est que du bonheur. Je pouvais pas vous proposer ça avant, les amis. Donc, j'espère que vous en profitez. J'espère que vous êtes contents. C'est pas un simple retour, hein, les gars. Hein. C'est tout ça. C'est un renouveau finalement. C'est un renouveau euh, pour, pour mon contenu clairement. Donc voilà, petite table de pique-nique. Oh, et ça me fait penser à un endroit euh... assez ah, marrant. Ça fait penser à la France. Bah ouais, c'est normal. C'est le principe de Grand Utopia, bâtard. <rire> Pardon, moi je suis un petit peu vulgaire. Donc, on a la vue sur le château oriental, comme je l'appelle. Mammouth écrase les prix. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Je vois des mammouths partout, c'est absolument nouveau, on dirait. Euh, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Mammouth, c'est une... des magasins Est-ce que c'est une vraie enseigne Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je suis totalement. Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti de chez moi, hein, visiblement. Euh... Alors, l'idée, est... et là, j'ai très très hâte, et c'est ce qui m'a aussi motivé à revenir sur Grand Utopia. Souvenez-vous, euh, LCLC Fox. Euh, non, my Godness m'a créé une compagnie. Euh, la M compagnie justement il m'a créé une VTC sur Grand Utopia Vous êtes d'ailleurs très nombreux à la, à la rouler à la jouer et ça me fait très plaisir Au moment où ça a été fait c'était un moment où, où j'étais quand même Relativement lassé par le jeu et je pensais que ça allait me remotiver Au final que nenni Et donc là c'est cool parce que là l'objectif c'est de pouvoir remonter Dans le nord de Grand Utopia Donc à Krauter Gersheim Et de pouvoir justement euh, s'acheter un garage Là-bas et pouvoir refaire des entreprises Avec ma VTC M compagnie Voilà ça pourrait être bien sympa et Ils sont beaux les chevaux ça me les chevaux, ils sont en train de brouter l'herbe. Ah oui, d'ailleurs, autour d'eux, il n'y a pas d'herbe, c'est bien fait ça. Oh, le... oh, ça galope Ça galope, ça galope Incroyable <rire> L'âme trop trop Non, c'est pas ça C'est pas ça C'est beau C'est chouette bah, plus il... Bah, c'est logique, mais plus il fait, et mieux c'est. My goodness Bravo à toi Je te le dis. Hop On est parti, messieurs-dames. On est reparti, messieurs-dames. Alors pour terminer, euh, pour terminer euh, ma phrase, je, bah, je sais plus en fait ce que je disais tout à l'heure, mais ça c'était sûr, vous, vous le voyez venir de toute façon. Hop, je regarde pas l'angle mort, moi je suis euh, prioritaire, je suis en camion. Euh, mais ouais, qu'est-ce que je disais tout à l'heure bah, par rapport au live Ah oui, bah que je ne peux pas streamer sur YouTube et sur Twitch en même temps. Et donc ça c'est terrible, donc ça veut dire que globalement il faut que je choisisse entre les deux. Et le problème, c'est que je suis tellement à fond sur Twitch, parce que vous savez, il y a petit... déjà de 1, il y a ce côté excitant de repartir entre guillemets à zéro parce que je repars concrètement à zéro vraiment là-bas, euh, avec quand même une base, il euh, y a une partie de vous qui, qui est là, et, et merci beaucoup, parce que sans vous ce serait juste pas possible, et j'en suis parfaitement conscient, mais euh, d'une deuxième part, bah, tout simplement parce que Twitch je suis en train de monter, le but c'est de monter, et euh, j'ai pas envie de le lâcher finalement, alors il y a juste euh, hier soir justement où j'ai pas fait de live, euh, parce qu'il n'y avait pas grand monde, et je savais qu'il n'y aurait pas grand monde, merci la coupe du monde forcément, mais euh, 4 hein, d'ailleurs, cela dit, euh, bien joué. Euh, j'ai kiffé, j'avoue j'ai kiffé Ne me demandez pas mon avis sur le Qatar hein. Ceux qui me connaissent bien, vous connaissez mon avis Mais malheureusement Qu'est-ce que c'est que ce... <rire> Qu'est-ce que c'est que ce giratoire à l'anglaise Enfin ce carrefour à l'anglaise On switch à gauche Nice C'est bon ça Nous avons un rosemark à gauche ah, je, connais bien. je connais bien, on a découvert un concessionnaire Mercedes Et je l'ai bien prononcé Fox, t'as vu ça Je l'ai bien prononcé Fox ou pas en vrai de vrai... Bon attendez je vais couper. Il hein. n'y a pas de piéton. Il a fait les voies pour piéton. C'est très bien. Hop je te coupe devant la gueule. Bam. Et voilà. Le merde c'était Voilà comme ça on a un petit peu vu par ici. C'est bien sympa. Super stylé. Et j'adore le croisement là-bas. C'est super original. Je... Jamais vu ça dans la vraie vie. Je ne crois pas. C'est fort probable que si mais ça me dit rien du tout. C'est fait un petit plaisir. Il s'est cru sur MyGotopia du coup là. Hum. Hop là. Et on s'insère, et on fait demi-tour Et on va pouvoir repartir direction donc Chirac, un Chirac bien connu par contre euh, Non c'est pas à Chirac qu'on va, je sais plus où c'est qu'on va Si c'est à Chirac, c'est totalement à Chirac qu'on va Donc voilà un petit peu pour la découverte Dans les prochaines vidéos, vraiment, alors vous me dites hein, si vous êtes chaud pour les prochaines vidéos Comme dit les 150 pouces bleus Alors maintenant vous l'avez pas encore fait, quoi Vous avez pas encore mis votre pouce bleu Mais vous êtes des fous Et bah ben, maintenant vous, vous descendez Allez vous scrollez de... De, de, de 2 cm, vous mettez le petit like S'il vous plaît, ça me fait très plaisir, vous avez l'animation En plus, ça fait plein de couleurs et tout, c'est beau Voilà, faites-le une fois, deux fois, trois fois, comme vous voulez euh, <rire> Mais bon, voilà, si vous voulez qu'on continue, on ira justement découvrir euh, New York, on, vi on verra découvrir euh, La nouvelle intersection Donc, euh, entre euh, La 1 et La 2, donc hein, une grande intersection de, de, Du feu de Dieu, apparemment Et puis par la suite, on remontera euh, Vers chez Wam euh, Crotter Gersheim, reprendre la VTCM compagnie On s'achètera les... Euh, on s'achètera tout ce qu'il faut, les garages etc Je pense aussi sincèrement qu'on va pas se poser plus de questions que ça Puisque justement je veux pas me prendre la tête Et, et c'est bien parti pour Donc de temps en temps on se donnera un peu plus d'argent que nécessaire Enfin euh, non On se donnera plus d'argent, pas que nécessaire On se donnera plus d'argent Que le Vanilla nous autorise sur Grand Utopia Encore une fois je vous rappelle que sur Grand Utopia Tu gagnes 10€ ta livraison Donc c'est juste pas possible Quand tu achètes un camion à 900 000 par exemple euh, bon 900 000 c'est peut-être pas ça mais tu m'as compris Donc euh, voilà on se givera quand même de l'argent C'est pas du cheat ou quoi c'est juste que c'est pas possible Encore une fois je... c est, c est, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse Une livraison fois euh, 100 pour Avoir 1000 balles par exemple Et je suis pas sûr que le calcul soit bon <rire> Mais t'as compris l'idée donc c'est juste pas possible Hop là Je te laisse passer bébé avec ton Renault truck tu me fais peur Ça je me débrouille Plutôt pas mal j'ai juste fait une <rire> Une belle collision tout à l'heure ce qui, est déjà, ce qui est déjà pas mal. Hein. On va pas se mentir. Hop là. Bang bang Oh merde, je me suis trompé de bouton. Bon bah c'est à pas de au temps droit. C'est pour moi, c'est. Je régale. Je régale, ça fait plaisir. Salut man How are you today Bref, c'est cool. C'est cool, c'est cool. D'ailleurs, pour euh, de futurs convois, euh, on, on, on verra par la suite. Hein, on va pas se prendre la tête. En fait, j'attends euh, toujours finalement que SC Software se décide à. A autoriser plus de euh, je ne sais plus combien de joueurs là Parce que pour, pour le moment Les convois c'est euh, C'est toujours limité, euh, très bizarre cette intersection quand même hein. Elle est très bizarre cette intersection Parce que je suis à la caravane à La caravane elle nous fait quoi là Oh bien par contre le feu qui passe au vert J'en ai rien à faire Mais La caravane elle a fait demi-tour Elle est bête, ah elle cherche un endroit pour camper Euh oui Bonsoir, je ne sais plus ce que je disais J'adore ça J'adore perdre la mémoire Comme ça a 22 ans c'est totalement normal <rire> Bon bah voilà Je sais plus ce que je disais Ah bah oui bah, que ça fait des, des, des, des mois et des mois Que euh, les convois multijoueurs se font à 8 joueurs et, et j'attends vraiment L'opportunité qu'on ait à plus de joueurs Mais bon dans tous les cas on va essayer de De, de se régaler pour faire d'autres convois On va voir Vous avez vu de toute façon je suis plein de surprises hein, Je vous avais pas prévenu qu'il y aura une vidéo à 16h Alors j'ai mis un post dans l'onglet communauté euh, Ce matin avec un screenshot justement Parce que je faisais les tests pour voir si, si Euro Truck fonctionnait Correctement, ce qui est donc le cas, et ça c'est cool. Et donc je suis content je suis motivé. Mais, euh, mais c'était pas prévu, je veux dire, la veille, je, je répondais encore à un commentaire, justement. Big up toi, tu te reconnaîtras, Sim. Mais je, je répondais à un commentaire pour dire Bah non, mais bah, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas envie de faire du Eurotruck. Et bam, le lendemain, je vous fais une vidéo Eurotruck, c'est quand même fou, non C'est quand même fou, bah ouais, je suis un homme plein de surprises, c'est ça. Vous avez vu, je, je vis en ce moment YouTube au jour le jour. Je sors les vidéos, euh, en général, je fais le montage le matin et je sors la vidéo le soir. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, laprès et je vis vraiment le, au jour le jour et on se retrouve finalement avec une vidéo tous les jours de différents types de contenus et ça c'est beau et ça c'est beau ça se trouve demain il y aura du Planet coaster qui sait ah, ah qui sait moi je dis ça je dis rien hein genre une vidéo que j'ai tournée il y a longtemps tu vois je sais pas je, pff, je dis ça je dis rien et d'ailleurs aussi ouais il y a beaucoup d'informations pour vous je suis désolé mais euh, sachez-le sachez-le sachez-le le décor de Noël mon décor fond vert et eh ben il est prêt mon décor de Noël. Mais je sais juste pas à partir de quand l'utiliser parce que... Alors je pense à partir de ce week-end. Je sais pas. On verra. En tout cas, suivez-moi en live sur Twitch pour ne rien rater encore une fois, je le rappelle. Hop là Let's go Let's go Eh hey, Petite départementale. Avec euh, des virages. Moi j'appellerais ça une nationale. Hein. Vous, vous appelez ça une départementale ou une nationale Parce que là c'est une deux voies quand même. Une deux fois deux voies messieurs dames, non alors c'est une départementale sur le jeu hein. Donc il euh, n'y a pas de débat Mais pour vous c'est plus une nationale ou une départementale Sachant que là les mecs, bon là ils roulent à en effet euh, Je fais n'importe quoi dans le sens où je n'ai pas à faire ce que je fais Mais avant les mecs roulaient pas à 90 Là on est à 90 mais avant les mecs ils roulaient à 110 non Bah regarde le panneau c'est 110 Bah mec, le panneau c'est 110 Bien sûr que c'est une euh, nationale Alors là, j'ai hâte de vous lire J'ai hâte de vous lire, les panneaux sont verts, nous on va à Chirac, donc on va rester du coup sur cette voie là Si je dis pas de bêtises, on va rester à gauche Pour éviter euh, toutes sortes de problèmes Donc désolé messieurs dames, derrière euh, je sais que je traîne, oh, bah c'est comme ça C'est comme ça, ah, et puis c'est pas autrement, euh, oui bah c'est pas toi qui décide <rire> Oh vous avez vu le scandale avec Fanta Non bon, bon il s'en est pris assez dans la figure mais quand même Voilà oh, c'est un truc de ouf ça c'est un truc de ouf. Et Fanta putain, qu'est-ce qu'on a kiffé à l'époque Bah ouais, les vrais visages. Ah non, il faut euh, il faut sortir à droite en fait. Mais ça n'a pas de sens les panneaux, regardez. Chirac. Chirac c'est à gauche. Et moi il faut que j'aille à droite. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, messieurs dames. Ah, c'est pour m'éviter peut-être euh, de payer le péage. Bien vu. C'est intelligent finalement. Ouais, ah, j'ai mis sur Google Maps euh, éviter les péages. <rire> Hop là Petite voiture jaune devant Dégueulasse je déteste les voitures jaunes <rire> Ça tire à balle réel Oh regardez comme on est penché On est penché je pose le genou messieurs dames Oh c'est trop stylé C'est très très très stylé Petite montagne Les enfers regardez le panneau Chirac à gauche les enfers Oh merde je suis à l'arrêt Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est un nouveau Euh un nouvel easter egg, je pense Je pense qu'il y a un nouvel easter egg Quelque chose de nouveau qui va arriver très très vite oh là là, j'ai hâte oh là, là j'ai hâte d'aller dans les enfers Eh hey, my godness, envoie moi dans les enfers Allez Alors tu m'étonnes que le trajet est long hein, Forcément avec l'accélération qu'on a <rire> Mais bon On va pas cracher sur DAF De toute façon c'est un camion de base Camion somme toute 2021 bien sûr C'est le nouveau DAF avec les rétroviseurs Numérique, bien sûr Bien sûr, bien sûr Bon, ici, on connaît, hein. on est déjà passé par là plusieurs fois, me semble-t-il, forcément, Chirac. C'est bien connu. Le klaxon. Oh, je pas essayé très bien. Oh, regardez, il a freiné devant. Ah, c'est marrant, à chaque fois que je klaxonne, il freine. Non, pas du tout, c'est juste qu'il y a des travaux. <rire> ok Attention, monsieur, dames, on fait attention aux ouvriers, s'il vous plaît, les petits bonhommes orange. Ralentis-toi en face, que tu me fais les appels de farce, l'enculé. Pourquoi il m'a fait les appels de farce, gogol Excusez-moi, je suis énervé, vous savez. Je suis très premier degré, moi, sur Eurotruck, vous le savez de toute façon. Bâtard. Ah, punaise. J'ai très, très de revoir S7C Fox en œuvre, avec Miss. Voilà, je rajoute encore de nouveau une épine dans le. Dans le foin, voilà, j'invente une expression. Hop, je compte sur vous hein, vraiment pour euh, rebooster euh, Fox. The Fox. Hop là. Hop là. Après, moi j'aimais bien quand LCC Fox c'était euh, Elon Musk du coup. du coup. Pour ceux qui n'ont pas suivi sa chaîne, elle s'est fait hacker et tout avec euh, des faux trucs de crypto-monnaie. Enfin, c'est pas des faux trucs justement, c'est pour euh, le business. Mais c'est pas bien de hacker pas des gamins d'ailleurs, hein, pour ceux qui disent que c'est des gamins les gars enfin je sais pas <rire> on sait pas c'est qui les gamins dans l'histoire j'ai envie de dire non non c'est vraiment des, des, des vrais euh, traders pour le coup et enfin euh, des enculés du coup hein, mais euh, bref et du coup en fait sur la chaîne de Fox tu voyais Elon Musk mais c'était pas euh, c'était pas lui pour de vrai hein mais moi j'aimais bien voir euh, Elon Musk <rire> bah c'est quoi Fox invite, euh, invite Elon Musk dans ta prochaine vidéo ça peut être rigolo, non je suis pas sûr que t'as envie de rigoler avec ça j'avoue mais <rire> pour le coup Hop! Non, voilà ce qui est cool c'est qu'il a tout retrouvé. Euh, je veux dire, enfin, il a retrouvé ses vidéos. Il y a des trucs qui ont disparu, des anciennes vidéos surtout. Euh, des commentaires aussi, j'ai vu des commentaires qui ont disparu. Mais voilà pour le reste, vraiment tout est, tout est revenu. Et euh, j'ai envie de dire, c'est quand même l'essentiel. Hop! Allez, comme je rentre comme un boss. En vrai, je me suis pas trop mal débrouillé. Hein. En vrai, je me suis pas trop mal débrouillé. J'ai presque envie de faire la manœuvre, mais vas-y. Ah, allez, c'est la première vidéo! C'est la première vidéo, je suis là pour vous faire rêver. Je suis là pour vous faire rêver, messieurs, dames. Euh, hmm. Ok, bon, je vais la tenter comme ça, c'est pas grave. Ouais, ah, si, si. Euh... C'est débile, je pourrais pas juste la, la mettre là, à côté des autres. Bon, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Enfin, c'est comme ça que je vais faire le mieux, sinon il aurait fallu que je rentre en marche arrière directement. Mais si j'étais euh... rentré en marche arrière directement, bah... Je pouvais pas savoir Alors Hop Attendez j'ouvre la fenêtre bien sûr Bah oui je vais pas me cogner à la tête quand même je suis pas débile hein. Hop Ok ça devrait Ça devrait quand même relativement bien se passer Hop Bon si j'avais fait ça un peu plus tôt Ça aurait été mieux Hop. Voilà, On va éviter de plier en deux le camion Donc là c'est parfait je suis à la limite on va dire Là je suis à la limite on est d'accord que je peux le faire ça Okay. C'est pas trop mal Pour une première Mais attendez mais c'est que c'est vraiment pas trop mal Pour une première Et là regardez je corrige Je corrige parce que ça sert à rien de De vouloir chercher midi 14h Ben ben Je suis presque droit Allez je la retente comme ça directement Voilà Tac Comme ça ça me permet de corriger un petit peu Pas besoin d'aller plus vite de toute façon, la clé, c'est de prendre son temps. Et voilà. Et c'est pesé, emballer, c'est carré, messieurs, dames. J'espère que vous avez kiffé euh, cette prestation, bien sûr. Moi, j'ai euh, plutôt bien kiffé. Allez, les amis J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, l'objectif des 150 pouces bleus Et vos commentaires, bien sûr, très important de vous lire. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, le niveau 1. Ciao tout le monde.